Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour, et eh bien nous voilà donc euh, dans le potager qui dit non, avec une mission un peu spéciale, monter la serre, tout va bien se passer, je suis accompagné de mes brico-girls, ça va le faire, <rire> voilà, je ne suis pas bricoleur moi-même, mais on va essayer de s'en sortir, on a... Voilà, accepter cette mission qui consiste à assembler ce tunnel de 3 mètres sur 3 et on a 2 heures pour ça. En tout cas, sans la bâche. On verra le problème de la bâche après. Euh, je vous rappelle que c'est un endroit extrêmement exposé au vent et donc on doit prendre des précautions particulières. On verra en détail par la suite. Allez, à tout à l'heure Could cry, but I won't follow me, she said as she stopped. In a smile, glint in her eye little look, ben, les claudettes elles m'ont laissé tomber là donc euh, je vais être un peu tout seul pour finir en tout cas pour continuer euh, les tranchées euh, qui sont destinées donc à tenir la bâche en plus de, en plus des pics euh, métalliques là en, en fer à béton que, que je suis venu mettre j'ai mis huit crochets comme ça ça devrait quand même pas mal tenir la structure et euh, voilà là maintenant il reste cette bâche en enterré on dispose d'un mètre euh, de, de rab de chaque côté, hein, finalement, du tunnel, donc euh, de quoi, en, disons, enfouir confortablement euh, la bâche de chaque côté, j'espère que ça sera suffisant pour tenir. Euh, les fabricants de serres préconisent, plutôt, d'après ce que j'ai vu sur la toile, d'orienter le cul de la serre, finalement, face au vent dominant. Or, euh, les jardiniers euh, présents euh, là autour de nous, aujourd'hui, les copains m'ont... M'ont plutôt suggéré d'opposer le côté euh, au vent dominant, de manière à ce que le vent roule sur sur ce côté. Et euh, selon leur expérience, sur ce qui s'est déjà monté ici, c'est ces dispositifs-là orientés de cette manière qui tiennent le mieux. Donc on a décidé euh, immédiatement de leur faire confiance, et on a donc euh, revu l'orientation de la serre par rapport au projet initial. Quoi. Allez, on continue Voilà, donc euh, la serre est terminée, on a donc euh, posé des sacs de sable de 40 kg chacun de chaque côté pour euh, s'assurer euh, du maintien. Ça a au moins une valeur à me rassurer, comme il faut, c'est déjà quelque chose en soi. Euh, la bâche a été enterrée donc à 35-40 cm, 40 cm de profondeur une première fois, on a rebouché un peu, on a replié la bâche encore une fois dessus et on a rebouché une seconde fois. Bien tassé, euh, je pense que, bon, a priori, ça va tenir il reste le problème de la porte alors pour le moment euh, je ne sais pas encore comment faire on se donne le temps de le temps euh, d'observer hein. voilà on va on va passer quelques, sans doute quelques mois comme ça peut-être même toute l'année on va voir un peu comment ça se passe et puis euh, simplement là il faut soulever pour euh, pour passer en dessous au moins quand c'est fermé c'est complètement hermétique il n'y a pas de prise au vent euh, je pense que là le, le vent peut pas trop s'engouffrer à l'intérieur c'est déjà pas mal euh, maintenant si on décide de la laisser à demeure euh, même l'hiver et eh bien on viendra euh, installer une porte euh, à proprement parler euh, voilà avec des montants en bois et puis quelque chose de plus rigide bon encore une fois on se donne le temps d'observer un peu comment ça se comporte et puis euh, on verra bien euh, comment on fait voilà pour la serre, hein, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis encore une fois. Euh, je pense qu'on s'est doté d'un nouvel outil assez intéressant. Euh, en, ce qui reste encore à déterminer, c'est est-ce qu'on réussira avec un, un outil comme celui-là à produire euh, eh bien, les, les légumes qu'on attend. Quoi. Ça c'est encore autre chose. Allez, je vous dis à très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao